Ça va faire un an, trois mois, douze jours et 17 heures que le dernier épisode de Dragon Ball Super a été diffusé. Depuis de nombreuses choses sont arrivées, le 14 décembre 2018 le film Dragon Ball Super Broly est sorti comme suite directe de l'animé, et en parallèle depuis le 20 novembre la version manga n'a pas cessé son chemin avec un arc inédit se déroulant juste après le film. Et pour toutes les personnes souhaitant découvrir l'arc Moro, je vous invite à aller voir mes ultimate reviews dans lesquels je transforme les chapitres en épisodes de DBS avec des animations, des OST, des bruitages et ma voix en tant que narrateur, c'est franchement cool et j'y passe beaucoup de temps alors n'hésitez pas à aller checker ça après la vidéo. Malgré tout ça il y en a beaucoup parmi vous qui sont dans leur lit en train de pleurer tout dimanche depuis l'absence de DBS et me dites pas que je suis seul à le faire parce que je vous crois pas. Mais un beau jour, en plein mois de mars, deux personnes, geekdom Dom et yonku très salés pour leurs nombreux leaks souvent avérés véridiques, ont renversé le monde de Dragon Ball avec ces deux tweets. A partir de là, une énorme hype s'est créée sur internet, que ce soit sur Twitter, Youtube ou bien même les différents sites d'information comme DBS France, IGN et plein d'autres, que ce soit en France ou aux Etats-Unis. Ces rumeurs ont pris une échelle planétaire et de nombreuses personnes se voyaient déjà retrouver leur rendez-vous du dimanche devant chaque nouvel épisode de Dragon Ball Super. Seulement voilà, nous sommes aujourd'hui le 7 juillet et pas l'ombre d'un épisode ou bien même d'une annonce tel sur Dragon Ball Super. Alors que s'est-il passé entre temps C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le plan initial. Vous vous doutez bien que l'animé ne peut pas revenir d'un coup comme ça sans aucune annonce ou bien message de la Toei. On parle quand même de Dragon Ball et bien que beaucoup critiquent Dragon Ball Super, l'animé reste quand même très attendu à travers le monde depuis qu'il se soit arrêté. Quoi qu'il en soit, une annonce aussi importante ne peut pas se faire n'importe quel jour. Et à partir de là, plusieurs dates potentielles ont fait du bruit sur Internet. Le 26 avril. Ce jour-là, Dragon Ball Z fêtait ses 30 ans depuis sa première diffusion en 1989. Une date donc mémorable et parfaite pour une annonce d'un retour, mais rien n'a été annoncé. Après cette première déception, ces youtubeurs Dragon Ball que vous connaissez bien qui avaient daté l'annonce pour le 26 avril ont voulu nous rassurer en disant que ce n'était pas grave car l'annonce du retour est de plus en plus proche et que nous devons juste prendre notre mal en passant jusqu'à la fameuse date du 9 mai. Le 9 mai une date particulièrement célèbre pour tous les fans de Dragon Ball, car c'est tout simplement le Goku Day. Chez nous en France, c'est la sympa com, au Japon, c'est le jour national en l'honneur de Son Goku. C'est donc une date parfaite pour l'annonce du retour, mais... Bah, rien n'est sorti à propos de DBS. Suite à cette deuxième décession, les espoirs rétrécissent au fur et à mesure que la date du 7 juillet approche. Mais pourquoi il n'y a eu aucune annonce de fête Geekdom, Saikyo et Prod nous ont-ils menti sur les annonces probables du retour Alors, je vous arrête tout de suite. En aucun cas, ce sont des menteurs. Ce sont des fans de la franchise comme nous tous, en ayant voulu faire les choses bien en prévenant la communauté, ils ont probablement commis une erreur fatale, mais nous y reviendrons un peu plus tard dans la vidéo. Revenons sur la source d'une possible annonce entre fin avril et début mai que ces trois personnes ont pu nous évoquer plusieurs fois. Pour cela, nous devons remonter au 1er avril 2019 dans la ville de Bologne en Italie une conférence exclusive au marketing de différents produits européens concernant la licence Dragon Ball a eu lieu, et c'est dans cette dernière que l'information d'une annonce pour fin avril a été relayée par des Italiens durant la conférence de la part de la Toei Animation. À partir de là, ces Italiens ont discuté et relayé l'information de notre cher Sekio Devin, ou bien Kingdom, qui nous ont ensuite annoncé joyeusement qu'une annonce allait pas tarder à arriver entre fin avril et début mai, comme les Italiens ont pu leur dire. Il n'y a absolument aucune raison pour que les Italiens présents à la conférence aient inventé ça, et pour preuve, ils sont complètement confus car ils ne comprennent pas pourquoi rien n'a été annoncé comme prévu. Cela nous amène à croire que la Toy Animation avait un plan initial qui logiquement concorde avec les informations de nos trois mousquetaires. Alors je pense qu'à la base, la Toy Animation avait bien prévu de faire une annonce pour les 30 ans de Dragon Ball Z, soit le 26 avril. Et pour l'hypothèse, j'aurais bien vu la Toy Animation faire une bande-annonce pour le retour de Dragon Ball Super avec un trailer un peu à l'image de ceux sur l'arc. Wano de One Piece, aurait été un très bon format pour l'annonce du retour. Dans l'idéal, ce trailer aurait pu donc être diffusé dans les salles du cinéma lors de la Golden Week. Pour enfin, faire bref, la Golden Week, c'est une semaine dans laquelle 4 jours sont fériés pour la fête du travail, le jour de la nature, l'anniversaire de l'empereur, enfin vous avez capté l'idée. Ça s'appelle la Golden Week car les différents établissements de divertissement comme le cinéma par exemple, ont noté une certaine hausse de leurs recettes durant cette période. Ce qui s'explique par le fait que la Golden Week soit composée de jours fériés, donc toute la population nippone peut se détendre en allant au cinéma et c'est pourquoi nous nous pouvons relever une certaine augmentation dans les ventes de tickets au cinéma par exemple. Alors ce qui est intéressant stratégiquement parlant, c'est que comme les recettes lors de cette période augmentent, il y a donc beaucoup plus de personnes touchées par les publicités relatives au cinéma. Comme par exemple celles qui sont disponibles avant la diffusion d'un film. Et rappelez-vous quel film énormément attendu est sorti au cinéma durant cette période Endgame a rapporté un total de 33 Millions d'euros et couplé à cela Nous avons le 23 e qui a totalement explosé Endgame avec 61 Millions d'euros au box office Japonais lors de cette semaine du Golden Week. Alors je vous laisse imaginer à quel point Il aurait été bénéfique pour Dragon Ball Super D'apparaître, ça aurait été un énorme coup de marketing Pour la Toei Animation et je pense que Si moi j'ai pu y penser du haut de mes 17 ans Et de ma filière économique et sociale, il y a de Grandes chances pour que la Toei ait envisagé l'idée Donc je maintiens le fait qu'une annonce Devait apparaître en fin avril pour une diffusion de l'anime en juillet afin de fêter les 4 ans de Dragon Ball Super et ainsi profiter d'une certaine concurrence monopolistique dans le sens où Dragon Ball reste l'un des mangas les plus célèbres et que la saison d'été résulte d'un faible nombre d'animés. Dragon Ball Super aurait donc eu une place très importante comme il bah, n'y a pas beaucoup d'animés, que ça en était et que c'est quand même Dragon Ball et que c'est un retour très important. Je pense que c'était donc ça le plan initial de la Toei, seulement quelque chose les a fait changer d'avis. Quelque chose a perturbé le plan initial, mais quoi Les leaks plus One Piece S'il y a bien une chose que déteste la Toei Animation, c'est bien les leaks Et on en a déjà fait l'expérience avec ce spoil de Gogeta par la Toei Juste après que la présence du guerrier fusionné ait été leakée sur internet D'autant plus, laissez-moi vous rappeler qu'après chaque annonce en quoi Dragon Ball Super serait de retour de la part d'une personne travaillant de loin ou de près avec la Toei à chaque fois il y a eu un démenti de la part de la Toei À chaque fois D'une part on peut se dire que les leaks sont une bonne publicité Pour une entreprise comme la Toei Car ça crée de la hype, du buzz, ça fait beaucoup parler Mais il y a aussi beaucoup d'aspects nocifs Sur ces leaks Tout d'abord j'ai pas l'impression que la Toei rigole avec ça Dans le sens où ça doit vraiment leur faire chier De bah, de planifier une annonce De devoir attendre des dates Et en quelque sorte renoncer à se faire de l'argent Avec l'animé Dragon Ball Super Le temps de sa pause pour qu'au final la puissance de frappe d'une annonce inattendue Soit gâché par des leaks qui rompent totalement L'effet de surprise, d'autant plus que ça ne doit pas leur faire Plaisir d'avoir des balances dans leur entreprise Comme ça fait plaisir à aucun dealer de cité Qui soit pote avec une Pookie, j'imagine même Qu'il y a eu des menaces dans l'entreprise et qu'il y a Une certaine ambiance particulière qui a dû s'installer Entre les membres euh, de la Toei Animation, dans le sens où désormais Un certain manque de confiance mutuelle à travers Les différentes échelles de l'entreprise a dû naître dans la firme Concernant Dragon Ball, je pense qu'actuellement Seulement un petit groupe de personnes sait ce qui va Se passer concernant le retour de Dragon Ball Super Ce qui rejoint le fait que les Italiens qui ont révélé l'annonce de fin avril ne comprennent pas ce qui se passe actuellement. En quelque sorte, Dragon Ball Super a été victime de son succès à cause de ses différents leaks qui ont pris une place majeure sur internet entre les nombreux sites d'information ayant relayé l'info et une somme de vidéos dépassant les millions de vues sur YouTube entre les très nombreuses vidéos de Saikyo sur le sujet et celle de Geekdom qui a une certaine place importante dans le DB Game sur YouTube. Ce serait mentir que de dire que ces leaks n'ont pas eu d'impact sur le retour de Dragon Ball Super, qu'elles soient minimes ou importantes. Je pense quand même que ça a dû influencer à une certaine échelle. Est-ce qu'il faut en comprendre que sans les premières leaks de nos trois mousquetaires, on aurait eu Dragon Ball Super de retour en juillet et eh bien, je vous laisse en déduire ce que vous voulez, mais en tout cas, je pense que ce n'est pas le seul facteur jouant sur l'absence du retour de DBS. J'aimerais finir la vidéo en vous parlant de la place que prend One Piece ces derniers temps. Entre le film One Piece Temped, l'arc Wano à son apogée dans le manga et son adaptation incroyable en animé, sans oublier le nouveau One Piece Pirate Warriors 4, notre poteau Luffy se propulse sur le devant de la scène, mais ne serait-ce pas une stratégie de la Toei? One Piece reste quand même l'une des pièces maîtresses de la Toei Animation, ça reste quand même le manga le plus vendu de tous les temps et qui, contrairement à Dragon Ball Super, bah ne souffre pas de leak. Pour revenir sur la Golden Week, le premier trailer de Wano est sorti juste avant la fameuse semaine, soit le 24 avril. Et je pense qu'il y a de grandes chances que ces trailers aient été diffusés dans les fameux, fameux cinémas. Et que la Golden Week a eu un certain impact concernant la promotion et la hype de One Piece euh, au Japon. Je pense donc que la Toei a prévu de concentrer ses efforts sur One Piece, ce qui fait que des ressources humaines consacrées à la base à Dragon Ball Super ont été transférées sur les différents projets concernant One Piece. Et pour preuve, Tandis que la suite de DBS devait suivre les directions du film Broly sur le côté réalisation, eh bien ce n'est plus possible depuis que Tatsuya Nagamine, directeur du film Broly, ait repris la direction de l'arc Wano. Pour rappel, c'est aussi l'un des meilleurs administrateurs de Dragon Ball Super, et ça m'étonnerait qu'il prenne le risque de faire revenir DBS en son absence. Je pense qu'en quelque sorte, la production de DBS ayant bien avancé, elle a été mise en attente le temps que le coup stratégique lié au tour de One Piece ait fait son effet. Au final, la Toei est doublement gagnante car ça lui permet aussi de faire oublier les leaks à propos de Dragon Ball Super et ainsi faire perdre leur crédibilité à ses liqueurs J'ai un peu l'impression que la Toei a vraiment eu le seum contre ses fuites. Après, vous pouvez très bien venir me dire que Nagamine n'est pas le seul à travailler sur DBS. Eh bien, vous avez raison, mais selon Yonku Prod, chaque membre clé du staff de DBS serait en train de travailler sur le film One Piece tempête qui sortira le 8 août 2019. Donc bon, sans oublier le fait qu'on ne sait pas ce que font certains membres du staff de DBS, tout porte à croire que la nouvelle stratégie de la tour repose sur les choses suivantes. Tout d'abord, le fait de laisser le manga avancer sur sa trame afin de ne plus devoir prendre de responsabilité sur le scénario et pouvoir s'inspirer des mises en scène de Toyotaro. Ensuite, se concentrer sur la carte One Piece qui pourra rapporter beaucoup d'argent à la Toei. Et enfin, repousser le retour de DBS pour créer encore plus de quand ça reviendra. En plus, cette expérience va amener les leakers à réfléchir à deux fois avant de, bah, leaker tout simplement une information. Malgré le fait qu'ils aient simplement voulu faire plaisir à la commune Dragon Ball, ils ont fait une erreur en ayant mis en colère la Toei Animation qui était déjà fatiguée par ces quelques fuites qui n'ont pas à cesser de démentir. Même si, voilà, c'est des gros bâtards la Toei, j'ai l'impression que c'est des gros gamins par moment Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'attends avec impatience votre avis dans les commentaires, c'est tout simplement mon avis sur toute cette histoire, j'espère euh, bah que, que j'ai pu être clair un minimum et euh, que vous soyez que vous allez être clément dans les commentaires parce que tout simplement c'est juste mon avis après les nombreuses recherches que j'ai pu faire. Quoi qu'il en soit, je vous invite à aller checker les Ultimate Reviews, niveau One Piece on a des théories incroyables sur la chaîne et je vous mets une notification juste ici, c'est disponible dans la description